Bonjour, c'est Patrick. Alors voici un podcast suite à trois journées de formation. Alors un podcast, c'est que de l'audio, pas d'image. Donc, vous pouvez vaquer à autre chose. Ils sont au fourneau du restaurant La Terrasse de Duras, situé dans lot et Garonne, département 47. C'est un lieu, un restaurant, un panel des cuisines du monde. Et Léonore, très inspirée par la cuisine asiatique, est devenue elle-même une spécialiste de sushi après 9 ans de cuisine. Jonathan, son jeune chef cuisinier, lui, est fort de plus de 10 ans d'expérience et c'est notamment à Malte qu'il a conforté son apprentissage auprès de chefs de différentes origines, de différents pays, à en devenir lui-même assez rapidement un chef. œuvrer autour des crêpes et des galettes n'est pas une idée nouvelle pour notre cuisinier, bien au contraire. Car il faut bien comprendre que cette pandémie perturbe parfois les projets et ou pousse vers d'autres horizons, d'autres décisions. Alors pour Eleanor et son mari Mathias, ils ont décidé de transformer leur restaurant en crêperie et d'ouvrir un autre établissement. J'ai donc eu le plaisir d'accompagner durant trois jours Eleonore et son jeune chef Jonathan en mon atelier à l'école crêperie Leroy. Voici notre échange de quelques 7 à 8 minutes à la fin de la troisième journée. Merci, à très bientôt. Les trois jours s'achèvent, on prend un petit café, on fait un petit débrief très simple. Donc... Euh... Euh, qui se présente en premier On va aller au honor Allez, aux femmes. Honor aux femmes et à la patronne. Exact. Hein donc, euh, donc, tu viens d'où de, de Nice. Nice Oui, non, ton restaurant n'est pas à Nice. Non, est mon restaurant n'est pas à Nice, mon restaurant est dans le <rire> sud-ouest, à Duras. Ouais, à Duras. Voilà. Petite commune qui est entre où et où À peu près à une heure de, de Bordeaux. D'accord. 20 minutes de marmande. Donc une activité de restauration déjà depuis quelques temps. Quelques tout tôt. à fait, bientôt 8 ans. Bientôt 8 ans et okay. euh, bah comme tout le monde, il euh, bah y a une petite pandémie qui est passée par là et puis on se dit, okay. ce serait peut-être bien de corriger certains trucs. À tout à priori, fait. A priori, c'est ça. Et euh, le, le, le restaurant, jusqu'alors et encore, c'est quel type de cuisine Traditionnel, mais quand même qui vire de plus en plus vers le... Le fast-food, enfin, je ne veux pas dire fast-food, oui, oui, mais fast-food fast food, un, peu, peu. Un, un petit peu gastronomique ouais, quand Oui, voilà. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Parce qu'en tu, tu... Euh... Qu en fait, euh, puis Jonathan nous parlera de la cuisine aussi, lui, en tant que cuisinier d'établissement, c'est que euh, vous avez appréhendé, de ce que j'ai compris, il hein, faut me contredire ou compléter, euh, plusieurs cuisines du fait de vos origines, <coughs> Culinaire d'abord, où te, Jonathan, toi, tu as travaillé à Malte avec eux, plusieurs ça. origines, euh, de cuisinier. Euh, toi, très intéressé par la cuisine asiatique, oui. entre autres. Et voyage voyages en Angleterre. Enfin, tous nos voyages voilà. nous ont apporté voilà, cette cuisine du monde. Non, tout euh, à fait. -à initialement, toi, Eleonore, euh, euh, qui tiens l'établissement avec ton mari, euh, toi, tu n'es pas cuisinière à la base, puisque tu as du fait tout. autre chose. Voilà, Enfin, autre chose. C'était toujours l'hôtellerie-restauration, ouais. mais euh, je n'étais pas cuisinière, pas de, du cuisinière. Tout de base. Mes hier, maintenant. Mais crépières, maintenant. maintenant, <rire> crépières. On reviendra là-dessus, oui, l'objectif, c'est pas oui. par hasard non. que vous soyez là. Alors, Jonathan, toi, qui es un jeune cuisinier, 24 ans. C'est ça. Hein, tu t'es plu, là, pendant trois jours Ah ouais, c'était une belle expérience. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, je t'ai pas trop tapé. Non, ça va. Ça, va <rire> ça, ça a été raisonnable. Ouais, ouais. Non, non, mais tu, tu, tu m'as je ne vais pas dire impressionné, mais j'ai trouvé que tu étais vraiment un cuisinier, un jeune cuisinier mais vraiment, tu es dedans. C'est extraordinaire. Ah, je travaille avec passion. Et puis après, il faut, faut savoir bien s'en trouver aussi des personnes ouais. qui te donnent envie. Oui, ça, c'est clair. Et, et ton expérience de la cuisine, parce que tu as fait un bac pro cuisine. Hein, je, je, un bac hein, ouais. J'écoute, hein, même si on déconne beaucoup. Euh, tu as fait un, un bac pro cuisine et après, tu as... Effectivement, ta grande période de cuisine, c'est à Malte où t'es allé bosser. Ouais, c'est ça. Après mon bac, en fait, j'ai fait Erasmus. Là, le projet Erasmus, ça a Bordeaux. Ouais. Et je suis parti pendant six mois à travailler à Malte, qui était tout frais payé par euh, ben, euh, l'entreprise et tout. Ouais. Donc, vu que dans, le, dans la restauration, il avait pas mal d'hôtels, mon patron. Ouais. Et en fait, j'ai commencé comme euh, comme euh, commis de cuisine, stagiaire euh, basique. Et puis, bon, à force de rien dire, continuer mon travail, faire sérieusement, ben, j'ai évolué, évolué. Et euh, au final, j'ai fini chef. Euh, Chef du restaurant gastronomique japonais indien. Ouais, super. Ouais. Et quand tu dis, euh, parce que il y a un truc sur lequel je rebondis, tu, tu dis à force de ne rien dire, mais pourquoi ici tu l'ouvrais <rire> C'est une blague. <rire> non, non, non. Après, bon, je savais qu'en entreprise c'était pas pareil. Là, c'est en formation. J'ai ouais. vu que tu étais directement cool. Après, j'ai toujours essayé d'être sérieux, non, de es, faire. Es propre... Très sérieux. Ouais. Mais après, ouais, non, bon, pour moi, la vision de la cuisine, c'est quand même euh, déjà travailler avec passion, avec amour et dans la bonne entente, dans la bonne humeur. Il ouais, n'y a rien d'incompatible. Hein, si, si tu fais la gueule, ça ça ira voilà, jamais. C'est travailler quand oui. il le faut. Voilà. Faire et la gueule, ça marche pas. Quand on est dans les gros coups de bourre, on ne déconne ah. pas. Hein, ah, tout à fait. Tout à fait. Okay. Donc, Éléonore je reviens vers toi. Maintenant, euh, l'idée de venir faire une formation de crêpier, en l'occurrence avec moi, merci une fois de plus, c'est... Qu'est-ce qu'il y a là-haut, la là, boîte <rire> à neurones C'est quoi l'idée <rire> bah, Il s'en est passé beaucoup, des choses. Enfin, on va Transformer le restaurant en crêperie ouais. et ouvrir un deuxième petit local qui sera un petit snack de tout ce qu'on fait en ce moment. Voilà, D'accord. Voilà. Et peut-être associer tout, tout ce que vous avez fait voilà. à l'univers un de la crêpe et de la galette. Exactement. Alors, de ces trois jours, qu'est-ce que vous retenez Plein, plein de... Ouais, ça se télescope, là. Bah, <rire> le rosel. <Le> <rire> Très important, le rosel. On a tourné, tourné, tourné. Oui, oui. Non, non, Léa. Les... Un bon coup de main. Ouais, ouais, c'est un... Que c'est pas si facile que ça de faire des crêpes. Bien sûr que non. non. D'où l'utilité de faire une formation. C'est pas juste. Des euh... Super recette. Hein. Ouais. Non, mais, non. mais en même temps, mais c'est marrant ce que tu dis parce que Alors, je, je sais pas, si c'est vous ou ceux d'avant disiez... non, peut-être bien. Vous vous disiez euh, de faire un stage de crêpes. Les gens, l'entourage. Ah, euh... c'était mes potes. C quand potes. Quand je leur, quand ouais, leur en parlais, je j'étais parti en Bretagne faire des crêpes. ils m'a dit, qu'est-ce que tu vas foutre en Bretagne pour faire juste des crêpes Alors que nous, non, faire des crêpes, c'est pas c'est pas anodin. C'est un truc, c'est c'est un art. Un art qui ouais, appartient je... qu'au Breton. C'est pour ça qu'on a insisté à venir en, en Bretagne, enfin, à se rapprocher au maximum ouais. de la Bretagne et venir te voir, toi, grand crépier d'excellence. <rire> Alors là, comme il n'y a pas d'image, évidemment, jetant un billet de 50 euros, c'était bien 50 euros, hein, c'est ça oui, 500, oui. 500 et une crépière. Ouais. Donc, euh, donc, la crépière aussi Oui, la crépière aussi. La, la machine pas la bonne Oui farine. non non <rire> et, et donc euh, l'idée maintenant là euh, vous repartez donc demain vous allez faire un tour des fournisseurs vous allez d'ailleurs aller acheter de la farine euh, chez chez mon partenaire et puis après c'est quoi, quoi à quelle échéance les crêpes les galettes ça démarre et comment Je pense que la semaine prochaine ouais. on va au, démarrer au une tôt, galette à emporter voilà Oui au plus tôt, dès qu'on pourra se fournir tout, tout de donc, 7, ouais. dès qu'on pourra se fournir en crêpière en ustensiles qu'on aura bien fait le tour puis on va se faire déjà je pense, deux, trois tests entre nous. Faire ouais. déjà goûter son, son mari, le patron. Ouais. Et après, on se lancera. Je pense que ça, on n'a pas le choix. Maintenant qu'on a annoncé sur Internet qu'on parte en formation les chez clients. toi, on a, eu, on a eu un retour des clients assez phénoménal. Donc je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix. Il va falloir qu'on qu en sorte une euh, coûte que coûte. Alors, tu m'as dit que... Euh, non, c'est pas chez Picard ou c'est que vous avez vu, chez Lidl, qu'il y avait des crêpes. Tout ah, tôt. les crêpes, les crêpes où, où, où Wouahou Wouahou Wouahou Wouahou Non, Wouahou, ouais. c'est les petites brioches. Ouais. Donc, euh, bah, moi, qu'est-ce que je vais faire bah, Comme d'habitude, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, de vous remercier d'être passé euh, chez moi, de, de cette belle ambiance aussi que vous avez su générer dans ces temps qui sont un peu tristes à l'extérieur. Totalement. Et ça. ça nous fait du bien. Donc, euh, que vous dire de plus Merci mille fois d'être passé par là. et puis ben, J'espère vous Merci avoir, avoir apporté ce que vous cherchiez. Totalement. Ça, Totalement. Bizarre. On repart ouais. avec euh, le cerveau qui fuse. Et, et, et, et, et de paillettes dans les yeux. Quoi. <rire> et une belle, belle rencontre. Euh, ça. je ne pleure pas, je te Non, non. <rire> je ne pleure pas. Dire je ne pleure pas et que je, maintenant, tu es obligé à, Tu sais bien qu'un homme, ça ne pleure pas. Ah, je, je ne pleure jamais. Ouais. <rire> <rire> Bon, merci à tous les deux, et puis euh, bon toi. retour, euh, les amitiés à ton mari, euh, voilà, et puis euh, toi, jeune papa, je n'oublie pas que quand ton fils sera en âge d'apprendre le métier de crépier, tu me l'enverras, donc il faudrait qu'il parle bien dans leur... mon automne. <rire> <rire> bon, bon, merci, pas, je, je coupe ici, bonne route.